Bon matin, mon cœur. Bon matin. Bon matin, mon petit cœur. Bon, voilà. Ça y est, c'est le bon matin. Oh, ça y est. Pas mal cet angle pour filmer. Euh, bah du coup je me réveille Doucement En fait non c'est faux ça fait genre Une demi-heure Que je suis sur mon téléphone à regarder des réels Sur Instagram euh, J'ai ouvert ma porte Je sais pas du tout ce que je filme Et puis Je vais me lever Je pense que je vais m'occuper De mes stocks de course tout de suite Parce que Bah j'ai plus de café Je l'ai dit hier et Il me faut du café Et il est dans le garage Enfin dans le coffre, j'appelle ça le garage Regardez comment elle est trop mignonne Litchi Litchi Litchi je t'aime Je t'aime Tu m'aimes Litchi tu m'aimes Oh tu m'aimes Oh vous avez vu comment elle m'aime J'ai un sol, vous avez vu J'ai un sol propice au ménage maintenant. Hein. Trop bien. J'ai plus que ce petit sac à ranger. Je ne sais pas trop où le ranger. Je pense que je vais le ranger dans mon grand sac qui est accroché derrière. Et cette petite éponge que j'ai oublié de mettre au sol. Et on commence à y voir plus clair, hein. Ne regardez pas mon lit. Le lit ça compte pas mais on commence à y voir plus clair bon je me fais mon café parce que je n'en peux plus dédicace à Alex Jacques de Vabre très bien comme ça si j'oublie d'en acheter j'aurai un café de secours est-ce que vous aussi quand vous étiez petit dans les épiceries dans les sacs vous aimiez oups appuyer comme ça rentrer vos mains dans les sacs de blé et tout J'adore faire ça. C'est incroyable cette odeur, je pense que c'est la meilleure odeur du monde. Quand j'ai eu le Covid j'ai commencé à sentir des trucs bizarres quand je sentais les grains de café. J'ai eu tellement peur. Bon, on le fait ce café Tiens, je vais en profiter pour vous parler de ça. Ça, du coup, cette boîte là, qui s'encastre dans mon plan de travail, c'est mon compost. Alors, moi, j'ai pas de jardin, donc je ne me sers pas du compost pour mon jardin, mais de toute façon, je n'ai pas le temps de le laisser se décomposer. Je mets tout ce qui va au compost dans cette petite boîte, mais par contre, je le jette dans la nature. Ouais, ça va en faire crier plus d'un, mais je vais vous expliquer comment je procède. Le mar de café, bon, c'est du mar de café mais aussi mes cheveux euh, quand, quand, que j'enlève de ma brosse des choses comme ça euh, parce que c'est parce que naturel aussi. Bref, donc j'ai souvent du mar de café et des épluchures de fruits et de légumes. Ce que je fais pour que ça dérange le moins en fait la faune et la flore parce que c'est pas bien de jeter de la nourriture dans la nature, notamment parce que euh, à certains endroits il y a des il y a des animaux qui ne doivent pas manger par exemple votre nom de pomme euh, parce que c'est toxique pour les cerfs d'ailleurs je crois je ne sais plus si c'est toxique ou si c'est de s'étouffer avec euh, les pots de banane aussi ça fait un peu des dégâts mais euh, en fait je ne laisse jamais entier ce que je vais jeter dans la nature, je coupe en tout petit petit morceau mais quand je vous dis petit morceau c'est minuscule c'est genre euh, si euh, je coupe euh, une tranche de concombre il va y avoir des petits carrés de 1 mm sur 1 mm que je découpe pour que ce soit déjà euh, dégradable beaucoup plus vite et pour que quand je le jette dans la nature et eh bien je le jette en fait, j'ouvre mon compost un grand mouvement pour que tout s'étale ça s'étale un peu partout que ça s'étale à peu près je passe sur 2 mètres 3 mètres et comme ça il y en a un petit peu partout c'est pas un animal ou un insecte qui va manger euh, tout il y en a qui seront décomposés aussi avant d'être mangés c'est beaucoup moins dangereux et et voilà et moi je trouve pas ça mal ce qui n'est pas bien non plus, c'est de jeter ça, euh, par exemple, sur des sentiers de randonnée. Parce que si tous les randonneurs jettent sur un sentier de randonnée, les animaux vont être habitués à ce que les humains qui passent euh, donnent de la nourriture, donc vont se rapprocher de plus en plus de l'humain, et c'est mauvais. Mais si je fais ça euh, au bord d'une forêt, au milieu d'une forêt, des fois je vais, je me promène avec mon compost, hein. et, que, et que je l'éparpille, il n'y ben a pas tout ce cet amalgame entre l'humain, la nourriture, etc. Donc voilà comment moi je procède. Donc là j'ai une petite pelure d'oignon. Donc ça c'est ce qui se dégrade le moins. Mais j'ai envie de dire ça reste un légume. Dans la nature il y a des pelures d'oignon. Parce qu'il y a des oignons. Hein, euh, il y a des bulbes de plantes qui ont la même peau. Et même ça, je m'embête. En règle générale, je fais ça. Au départ, je pensais que j'allais pouvoir trouver des composts publics, que j'allais pouvoir euh, mettre euh, mon compost dans les composts des décharges aussi. Mais en fait, alors les décharges, ils sont drôles. Que ce soit les toilettes sèches ou les composts, ils me disent soit non, soit euh, madame, on prend pas moins de 20 mètres hein. cubes. Bah ouais, mais je ne vais pas garder 20 mètres cubes de mon caca dans mon camion avant de te la porter, on risque d'être serré. Donc euh, donc j'ai jamais pu faire ça. Euh, J'ai déjà trouvé sur internet des composts euh, communs de résidence et tout ça Mais euh, chaque fois il fallait se présenter au syndicat euh, enfin, Dire qu'on voulait se, se servir du compost et tout Rien de très simple quoi Ce serait bien si dans chaque ville il y avait un compost comme ça euh, à disposition ou Au moins sur les aires, autoroute, euh, sur les aires de camping-car ah, Ça pourrait être une bonne idée ça Ah oui et je mélange toujours mon compost de manière à ce que, pareil, quand je le jette, quand je l'étale, tout soit bien mélangé et qu'il y ait de tout partout. Voilà. Et moi, je pense que c'est de cette manière, contrairement à l'idée publique, je ne sais pas, je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi, ça c'est sûr. Mais je pense que j'aide aussi la nature en nourrissant le humus. Ah oh, mais j'ai oublié l'état. Je vais me faire un bon café bien fort. Petit déj à 11h58 on est pas mal hein. Bon je suis Tranquillement en train de regarder Les offres d'emploi Dans le coin où je suis Et il y a des petits trucs Assez intéressants Donc je vais postuler Là tout de suite maintenant Et ensuite je vais aller me promener Parce qu'il fait super beau C'est trop bien je suis trop contente Ça y est J'ai tout internet Qui commence un ralentir je pense que je viens de passer euh, hors de mon forfait de mon forfait au débit quoi 4G donc euh, et ben je vais arrêter pour les recherches d'emploi aujourd'hui je vais postuler à celle que j'ai enregistrée et puis ben si on enlevait ce pyjama hein parce qu'il va finir par me coller à la peau et puis euh, donc je vais, je vais m'habiller, je vais me faire à manger, je vais me faire un repas que je fais très souvent, et non c'est pas des noodles. Et je vais vous montrer, c'est hyper simple et c'est hyper bon. Et c'est pas très cher au final et en plus euh, on met ce qu'on veut dedans. Et j'adore manger ça, je vais vous montrer. Je suis en train d'halluciner. Je suis en train d'halluciner. Vous voyez cette petite fourmi là Elle est sur mon lanterneau. Le bruit que vous entendez, je pense que c'est un drone qui passe au-dessus depuis tout à l'heure, si vous l'entendez. Donc cette fourmi vient de tomber, de je sais pas où, là-haut. Et elle est tombée juste là, sur mon plateau. Et, mais vraiment, elle vient juste de tomber, il y a 30 secondes. Et d'un coup, je la vois là. Et ensuite, elle vient là. Elle s'est direct retrouver la sortie. Elle est vraiment trop intelligente. Bon, il y a des petits pièges, puisque là... Entre là et là, c'est difficile d'y aller, mais je vais l'aider. Par contre, elle est un peu énorme. Je vais t'aider, chérie. Je vous dis qu'elle est énorme. Meilleur outfit du monde. Vous savez pourquoi Parce que qui dit tenue de rando, dit aventure et découverte. Voilà un exemple de la taille à laquelle je coupe par exemple des croûtes de fromage. Pour mettre dans le compost. Donc euh, c'est vraiment tout petit. Bon, il est 15h15. J'étais toute surexcitée à l'idée de partir vite, donc je me suis dit je vais prendre euh, mon wrap et je vais partir randonner et je vais manger sur la route. Sauf que qu'est-ce que j'ai pas fait Je n'ai pas rechargé mon téléphone portable, donc j'ai que 11% de batterie et j'ai plus mon chargeur rapide parce que je l'ai oublié chez ma copine. Donc, donc je vais devoir laisser le chargeur sinon vous allez avoir aucune image. Enfin je vais devoir le laisser charger un peu sinon vous allez avoir aucune image. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu la vaisselle. Au pire, je garderai la batterie pour quand j'arriverai à la cascade, mais bon, c'est dommage. Bon, j'ai pas filmé parce que le but, c'était quand même de garder de la batterie. Mais j'ai fait un ménage comme jaja. J'ai nettoyé derrière le frigo, partout, partout, dans tous les recoins. Euh, donc déjà, ça, c'est fait. Et c'est bien cool puisqu'il fallait que je patiente. Bah, autant m'occuper euh, intelligemment. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes mes portes hein, de placards. Les éclaboussures de boue, les traces de pattes de chat. Les... Je sais pas, on dirait. Une éclaboussure de vomi de chat ou de je ne sais quoi ici. Là, c'est pareil. C'est redégueulasse de partout. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait oh, Je vais nettoyer tout ça. Et après, je vais y aller. Il n'y aura pas beaucoup de batterie, mais, mais je peux pas partir non plus à 17h. Bon... C'est quand même plus agréable Cette lumière, j'adore Les rideaux Ils font des effets de lumière Franchement, entre Désolé, mon téléphone est branché Donc, euh, entre celui-là là, Qui est tout troué Et qui fait des effets de lumière Comme ça Et celui-là, qui quand il est fermé Me fait des reflets roses Et tout partout Vraiment, ne négligez pas les rideaux les gars Bon j'ai vraiment fait un bon gros ménage Je suis trop contente Ça fait du bien Bon ce grand ménage de printemps en automne est loin d'être fini Mais franchement là je suis vraiment bien contente Je me sens vraiment mieux Bon ma vaisselle c'est ma vaisselle d'hier Ne hein. me jugez pas Elle va être faite C'est juste que j'ai une casserole qui ne me donne pas envie Parce qu'il y a plein de fromage qui a cramé au fond et tout on ne lui juge pas. Et ça, c'est une gamelle de chien que je dois laver. Donc, attention, je ne me laisse pas aller. Bon voilà, je ne vais pas filmer trop parce que j'ai plus de batterie. Mon sac est prêt. Je pense que j'ai rempli aussi à fond mon réservoir, mon filtre à eau. Parce qu'en ce moment, les chiens, enfin les animaux et moi-même, on boit beaucoup trop. Enfin beaucoup trop. On boit énormément. Je pense pas que ça un rapport avec les fondus savoyardes. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire, donc voilà. Je sais pas combien j'ai de pourcentage de batterie. J'ai 33%. Et ben écoutez, c'est vraiment rien du tout, surtout pour filmer des cascades en, en pause lente et tout, mais bon, en pause longue, pardon. Mais c'est pas grave, je peux pas attendre non plus 17h là. Donc je vais y aller. Je vais essayer de me retenir de filmer trop pendant la, la route. Et puis c'est parti. Hein. On va voir cette cascade à un moment donné, il y en a marre. On y va Allez, on y va Quand je vous dis qu'il fait super beau La meuf qui devait pas filmer trop avant d'arriver à la cascade... Je suis même pas encore partie, les gars Allez, on y va Alors ça, vraiment, on adore hein. Alors, cascade à 10 minutes abri sous roche, c'est un autre point d'intérêt, c'est génial, ça a l'air cool. À 5 minutes. Belvédère, à 25 minutes. Franchement, c'est trop bien. C'est mes voisines depuis deux jours. Je croyais que c'était des moutons Je fais déjà demi-tour Parce que vous savez de quoi je me suis rendu compte Je me disais quand même que je suis fatiguée et tout Bah oui, j'ai pas mangé mon truc Donc en fait, ça va, je suis juste à côté Je retourne le chercher Aïe mon mari. Je retourne le chercher Et je repars Quand on n'a pas de tête On a des chaussures de rando est-ce que vous voyez Litchi là Elle me fait trop rire parce que quand je fais ça Souvent quand j'oublie quelque chose au camion Moi je repars vite comme ça Je la préviens pas déjà Et elle comprend pas Elle a pas envie de rentrer, on vient juste de partir Elle a pas envie du tout de rentrer Donc elle ne me suit pas Elle reste là-bas, je lui ai dit j'arrive Et elle va rester là-haut Et il y a Morphée, toujours fidèle au poste Qui m'attend De pied ferme par contre mon chat, est-ce que la route tu penses que c'est une très bonne idée comme spot pour l'après-midi à hein, mon cœur Ouais ouais <rire> Maintenant on peut y aller Par contre, déjà que je suis essoufflé en temps normal, bah en mangeant les gars, vous avez déjà essayé de manger en marchant. C'est hyper fatigant ce truc. Cascade, 5 minutes. Quoi Ça veut dire que c'est ça la brise roche hein Je comprends pas. c'est mmh. c'est un site préhistorique mais en fait il est ouvert que pour des visites pendant l'été ils sont je pense en train de fouiller il y a des espèces de grottes un peu partout et surtout là- bas j'ai l'impression en fait bon et eh ben ce sera pas pour aujourd'hui celui-là par contre j'entends des trucs je, je, je pense que c'est de l'eau qui tombe mais c'est assez flippant j'adore la roche mouillée comme ça on voit pas grand chose mais ça se minte. et même et même ça me coule dessus de là je reçois des gouttes en voyant les sécurités d'escalade là sur la roche on en voit un peu partout j'étais en train de penser que oula J'étais en train de penser que ici il y a des sites de Via Ferrata. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme de l'escalade. Où en fait il y a euh, des. Bonjour. Bonjour. Tu avances, Fitchy Tu avances Allez Donc c'est des, des voies un peu comme de l'escalade mais c'est des voies historiques qui avaient été ouvertes pour euh, à l'époque par exemple, pendant les guerres transporter les marchandises par des chemins détournés, des chemins, euh, des, des chemins de traverse un petit peu et je ne sais pas si je me suis pas trompée de chemin je vais regarder ça après et en fait il euh, y a des fers plantés dans la roche qui font comme des petites marches donc c'est, on est assuré on marche sur ces espèces de fer et euh, parfois c'est aménagé avec des filets, des ponts, des pontons et des choses comme ça. Et ça fait hyper longtemps que je veux... Enfin hyper longtemps. Allez, ça fait peut-être un an que ça me travaille et que j'ai envie de faire de la via ferrata justement. Et j'ai envie de faire de la via ferrata et donc ici il y a plein de sites et je me demande si je ne vais pas en faire là, en fait. Je vais essayer d'appeler et demander si c'est recommandé ou pas avec ma cheville. Mais ça me tente bien. En fait, je suis en train de me dire que ça se trouve que je dis des grosses bêtises. Parce que si c'est comme l'escalade, là, comme ça, il ben, n'y a personne à appeler, en fait. Tu vas, tu fais ton truc. Sauf que moi, je ne vais pas faire de la Via Ferrata la première fois toute seule. Donc, je ne sais pas, en fait. faut que je me renseigne. Peut-être qu'il y a des... quand même des guides ou des trucs comme ça. Ah, cette douce mélodie. Vous entendez ou pas Est-ce que vous entendez ça On se rapproche encore pas beaucoup m'entendre mais c'est quand même hyper sympa mais j'adore les racines de ces arbres elles sont incroyables viens ici tu les laisses dépêche toi viens là viens là cette chasseuse elle a, elle a coursé un, éc, un écureuil qui est monté là-haut. Michi, viens ici. Dépêche-toi. Tu le laisses tranquille. Je vais prendre ce chemin, je vais essayer de vous le montrer. Petit cœur. Que... Pardon bébé! C'est trop fort parce que ça monte tellement ici, là. On vient monter tout ça. Que en fait là, je suis exactement à la même hauteur que l'écureuil qui est tout en haut d'un arbre. Il est trop mignon, il a eu trop peur le pauvre. En plus, toi tu cherches les écureuils, tu fais leur taille. Tu vas en faire quoi? J'ai l'impression de suivre un chemin qui mène nulle part. Je me dis si les gens, ils ont créé un chemin là-dedans. C'est pas pour rien. C'est qu'il doit y avoir un truc cool à l'arrivée. Bon, allez, on va voir. Peut-être on sera au-dessus de la cascade. Moi, je la suis, elle, depuis tout à l'heure, en fait. Allez, on y va. Allez. Jamais sans son bâton. Allez, on avance. Ok, c'est par là que je voulais aller. Très bien. Euh, je vous lâche. Parce que... Je suis un peu en pente. Alors par contre le truc que je suis en train de me dire c'est que grimper c'est bien. Là je grimpe je grimpe vraiment quoi. Je grimpe des trucs comme ça. OK, on voit rien évidemment. Mais après après il faudra redescendre. Ah J'ai la cheville qui chauffe. C'est pas grave. Ça va aller allez on y va je viens de me prendre la tête pour rien alors je suis juste en dessous c'est beau c'est cool mais en fait j'aurais pu y aller par là parce que là c'est où j'étais tout à l'heure il y a les petits ponts juste en bas. Bon, en fait, il n'y a pas du tout le chemin par là, donc je suis obligée de reprendre mon chemin bizarre. Oh, je suis pas rassurée. Peut-être par là Non. Ah, peut-être par là, je vais regarder. Si je descends ici, tout ça là, jusque là-bas, et que c'est pas là, je vais le regretter. Hein. Vous vous rendez tellement pas compte de la pente ça en fait c'est deux gros rochers qui sont l'un en dessous de l'autre et ça c'est une autre marche mais c'est genre euh, rien que pour arriver là je pense que c'est à 2 mètres et demi, 3 mètres de moi. Là vous allez peut-être vous rendre compte. Vas-y ça Allez on y va Allez C'est bien mon cœur, allez Voilà, c'est très en pente. J'y vais d'abord Allez, bon on se rapproche d'un petit pont, c'est bon signe. On est arrivé. Bon bah c'était bien cool, franchement. Bon, je n'ai pas ménagé ma cheville, pas très bien, je pense que là je vais mettre de la crème. Mais le point de vue valait quand même le coup. Aïe, le point de vue valait quand même le coup parce que j'ai fait des photos qui sont plutôt cool. Et puis voilà, bah c'était trop beau, encore une fois, une cascade. Hein. J'aimerais bien pouvoir monter plus haut, mais je suis pas sûre qu'il y ait de chemin, euh, de chemin, de point de vue. Je sais pas où est le belvédère en fait. Ouais, j'essaie de trouver ce fameux belvédère parce qu'à un moment donné, il n'y a plus le panneau. Et elle recommence à chasser. Litchi. Litchi. J'ai dit non. Tu viens ici, tu descends, on les laisse, tu descends, dépêche-toi, on avance. Ça, Saloperie va. Ça doit être le même parce qu'en ben, qu en fait on est au même endroit. Donc ça doit être le même pauvre petit écureuil que tout à l'heure. Bon je vais essayer de voir vite fait quand même si je trouve ce fameux belvédère. Regardez-moi cette lumière là-bas au fond. Je suis revenue au parking, et donc moi tout à l'heure j'ai pris ici, donc cascade à 10 minutes, et le belvédère est par là. 25 minutes, donc j'ai plus que 10%, 9% de batterie, donc vous verrez sûrement pas grand chose du chemin, mais je vais essayer de garder la batterie pour là-haut. En fait j'hésite. J'hésite, je viens de voir que demain il fait beau aussi. Est-ce qu'on ne garderait pas ça pour demain non, demain, il faudra que je repose mes genoux et ma chérie. Non, on y va maintenant. Attention, séquence caca. Il y a plein de trucs de, de caca comme ça ici, avec des noyaux et tout. Est-ce que vous savez me dire de quel animal Est-ce que c'est plutôt des vaches, des moutons, des trucs comme ça ou est-ce que ça a des animaux sauvages et si oui, si vous savez lesquels J'ai que 6%, vous ne verrez jamais le belvédère. Mais en même temps, on ne peut pas parler de caca et de belvédère. Faut choisir. Oh non les gars Je viens de trouver un truc trop mignon Regardez Non mais là-bas, regardez au bout. Il y a un hamac Non mais c'est quoi cet endroit Ah non, Regardez, on était tout en bas là-bas tout à l'heure Là-bas là, le petit panneau, c'est où il y a le hamac Bon du coup, on a le parking où je suis garée Qu'à 30 minutes par là, d'où je viens Et qu'à 45 minutes par là Donc en fait, ben, je pense qu'on va passer par là-bas Et j'ai encore 5% de batterie C'est génial ça fait 30 minutes, j'avais 6%. J'oublie que, que j'ai pas un iPhone. Petite, euh, petit chemin cascade encore. Vous savez ce qui manque pour rendre cet endroit parfait Un panneau à vendre. Non mais je vis là toute ma vie. Je meurs ici. Avec cette vue incroyable. Avec les petites vaches là-bas. Oh, on les voit plus. Ah. ah non mais incroyable. Meilleur banc du monde. Avec en plus la lune, ce spectacle incroyable. Je m'asseoir deux minutes. Hein. Mon téléphone est en train de s'éteindre, mais ça, c'est la vue du banc. Arrivé! Je suis rentrée, je suis rentrée à 19h. Euh, ça, fait, ça veut dire ça veut dire que je suis quand même partie pendant 3h. C'était pas ce que j'avais prévu. Euh, après j'aurais pas prolongé la rando si, euh, si j'avais pas pris un sac avec moi. Des fois je pars sans rien, mais, euh, mais là j'avais mon sac dans lequel j'ai une gourde avec de l'eau. Un couteau, une lampe frontale, une bombe lacrymogène, un sifflet. Et si j'avais pas eu tout ça, je. Mes chaussures de rando évidemment, parce que je les ai pas toujours quand je me promenais. Si j'avais pas eu tout ça, j'aurais pas continué. Mais euh, bah, je suis bien contente d'avoir fait tout ce chemin. J'ai eu un petit peu de mal avec mon genou, mais j'ai réussi à maîtriser un peu mes mouvements et tout, euh, et à aller jusqu'au bout. Je me suis trompée de chemin. Parce qu'en fait, euh, j'ai suivi un parking qui n'était pas ce parking-là. Donc, euh, j'ai dû passer un petit peu par la route pendant 5 minutes, mais c'était pas très long. C'était beau. C'était beau. J'ai encore de belles images à vous montrer, que vous avez déjà vues, du coup. Je suis vannée. Ça fait du bien. J'adore cette sensation de fatigue quand on est claqué, qu'on rentre de, de rando, du sport. de, de... C'est pas... C'est pas la fatigue de la fin de journée euh, au travail quand on rentre euh, quand on rentre après une journée de travail devant un ordinateur ou dans, dans un magasin et qu'on est vraiment fatigué, euh, rincer vider euh, même psychologiquement. Là je suis fatiguée physiquement, mais je suis tellement remplie et, et au top psychologiquement, c'est vraiment... Euh, c'est trop bien. La nature, c'est vraiment euh, c'est vraiment ressourçant, vrai. on sent en fait que, que c'est de la qu'on quoi en fait. On n'est pas fait pour vivre dans des blocs de béton. On n'est pas fait pour euh, ne pas voir la lumière de, du jour. En partant la nuit de chez nous, en étant au bureau toute la journée ou à l'usine en rentrant la nuit ch chez nous et en restant devant Netflix dans nos petits blocs de béton. Ok, certains sont en briques ou en bois. <rire> euh, bon bref, je divague. Euh, je me sens bien. Je me sens vraiment très bien. J'ai répondu à des offres d'emploi tout à l'heure. Je ne sais plus ce que j'ai filmé ou ce que j'ai pas filmé. Moi, je vais manger un morceau. Je vais faire le montage. Et je pense que je vais me coucher très tôt. Et que je vais vraiment bien dormir. Par contre, je ne sais pas ce que je fais demain. J'aime pas être dans le flou. En général, c'est des journées où je fais rien. Mais euh... ah, pour répondre, euh... vous êtes plusieurs dans les commentaires à m'avoir demandé ou en privé pourquoi je voulais absolument sous-titrer mes vidéos alors qu'il y avait déjà les options de sous-titres. Alors oui, il y a les options automatiques de sous-titres de de Youtube, je le sais parce que c'est moi qui les active sous chacune de mes vidéos mais en fait, si tant que moi j'ai pas rempli le texte, euh, ben c'est n'importe quoi ça devine ce qu'on dit, si on articule mal, ça devine mal, ça écrit n'importe quoi des fois alors pour vous qui entendez, ça va, euh, ça, ça vous dérange pas puisque vous comprenez même si... Euh, même, même si ce qu'il y a écrit c'est n'importe quoi, les sous-titres fonctionnent effectivement mais, mais ils sont pas clairs. Et pour les sourds et malentendants, pour le coup c'est pas agréable. C'est pas agréable, c'est pas des phrases avec des majuscules, des points, des trucs, enfin c'est vraiment mal foutu, moi je trouve, j'ai regardé. Euh... Ben non, la lumière, on ne clignote pas. C'est interdit ça. Ah, Qu'est-ce que je disais j'ai regardé les vidéos avec les sous-titres automatiques, et j'aime pas du tout ce que ça fait. Donc, euh, donc je veux sous-titrer mes vidéos en français et en anglais, en anglais correct, corrigé par une anglaise, une américaine, donc une anglophone. Donc voilà, donc, euh, j'aime bien le faire, c'est très long, mais j'adore le faire. Et une fois que je l'aurai fait pour toutes les autres vidéos, euh, ben, ça suivra au fur et à mesure. Là, euh, celle que je vous ai postée hier, elle est déjà sous-titrée parce que j'ai fait les sous-titres au moment de la poster. Donc voilà, je vais manger, je vais faire le montage et je vais faire de dos. A demain, des bisous Marie voyage dans Rafiki Avec Morphée, Iris et puis du Bonne... oh, bon.